Euh, oui. Alors, bonsoir à tous. Euh, donc moi je suis adaptatrice de doublage, euh, c'est à dire que j'écris la version française de séries, de films, de documentaires, de, de programmes en, en règle générale. Euh, donc euh, je travaille de l'anglais aussi euh, et de l'espagnol vers le français qui est ma langue maternelle, toujours la langue maternelle également. Enfin c'est marrant on a beaucoup de similitudes avec les traducteurs de, de l'édition euh, en, en entendant parler euh, M. Moreau, j'ai vraiment euh, retrouvé beaucoup de, de similitudes, donc euh, c'est bien, ça va m'aider. Euh, donc on dit adaptation et pas traduction parce qu'on va un tout petit peu plus loin que, que la traduction. On adapte notre traduction en fonction des contraintes, de, de, des techniques de sous-titrage ou de doublage. Euh, donc euh, en sous-titrage, ben, la contrainte c'est qu'on a un nombre de caractères assez limité, donc forcément on ne peut pas écrire un roman dans un sous-titre. On va essayer de, de faire au mieux pour restituer la vo euh, l'essence de la VO, euh, tout en gardant une lecture fluide pour le, pour le spectateur et pour qu'il oublie en fait qu'il est en train de lire. Et pour le doublage, le, la contrainte, c'est le synchronisme avec l'image. Donc, il faut qu'on adapte notre traduction à ce qu'on voit à l'image, que ce soit les mouvements des lèvres des, des comédiens, ou le, même le langage corporel, ça, ça peut être un gros problème parfois. Euh, donc, euh, vous avez peut-être déjà vu le, de, un, les coulisses d'un hein, enregistrement de VF où vous voyez le comédien qui a la barre et qui lit euh, un, un texte, enfin euh, qui joue son, son texte qui défile en même temps que, que l'image. Ben, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit ce texte que le comédien va lire. Euh, donc, voilà, on va essayer de donner au spectateur l'illusion qu'il qu est en train de regarder un film qui a été tourné en français. Donc, voilà. Euh, je vais parler que du doublage, je suis désolée pour le sous-titrage, euh, mais je me suis spécialisée plus en doublage qu'en sous-titrage, même si on apprend les deux euh, en formation, on, on parlera peut-être des formations après. Euh, donc je vais surtout parler de ça, euh, mais si je ne suis pas assez précise euh, sur le sous-titrage, n'hésitez pas euh, à revenir vers ma collègue et moi euh, après pour en, en parler, ou euh, je vous donnerai peut-être aussi le, euh, des ressources, notamment euh, l'association des traducteurs de l'audiovisuel, qui, euh, qui a énormément de ressources très précises et très claires euh, sur le métier. Euh, donc nous aussi, on est indépendant, euh, donc euh, on est artiste-auteur euh, également, euh, parce que justement, on, a, on considère aussi que la traduction qu'on va livrer, c'est une œuvre euh, elle aussi. Donc euh, c'est pour ça qu'on dit auteur-adaptateur, en fait, euh, le, le nom euh, complet. Euh, donc voilà, donc on a toutes les difficultés forcément qui vont avec euh, le statut indépendant la, une certaine instabilité euh, on n'est jamais sûr d'avoir du travail euh, tout le temps on doit euh, négocier nos tarifs il y, y, y a des tarifs préconisés, on a des préconisations euh, des collectifs qui œuvrent à, à ce que les, la valeur de notre travail soit respectée, heureusement euh, mais voilà, il n'y a pas d'obligation de la part des studios de doublage de respecter euh, cette euh, ces tarifs-là, donc on compte un petit peu sur l'éthique de nos clients. Euh, voilà. Euh, du coup, concrètement, comment ça se passe euh, la création d'une version française On est juste un maillon dans toute une chaîne. Euh, ça commence par une chaîne ou une plateforme, euh, TF1, MTV, euh, Netflix, qui va commander à un studio de doublage euh, la version française d'un programme qui souhaite diffuser. Euh, donc, euh, donc voilà et pour ça, il va, donc, le studio de doublage va devoir euh, contacter un auteur, un ou plusieurs auteurs euh, sur une série par exemple, on est, on est plusieurs en règle générale euh, et du coup lui confier l'adaptation, lui dire bah voilà j'ai tel euh, ben, exactement pareil <rire> euh, j'ai tel, euh, tel projet à te proposer, tel tarif, tel délai, est-ce que ça te convient, oui non. Euh, euh, je, je parle des délais euh, tout de suite aussi peut-être, parce que pour vous situer un petit peu, on met à peu près une à deux semaines pour euh, doubler un épisode de 50 minutes. Donc on dit qu'on fait à peu près une heure de travail, une heure de travail euh, par minute de programme à peu près, ça fait on va dire, 10 minutes par jour selon le, le programme qu'on fait. Euh, si c'est de la sitcom américaine très très bavarde, vous allez avoir du mal à faire dix minutes par jour, ça va être compliqué. Si c'est des films d'auteur très lents, où il y a très peu de dialogue, là, ça va être plus facile et là, ça va être cool. donc qu'on est payé à la minute de doublage, on n'est pas payé au feuillet. On peut être payé au feuillet pour la voice-over, c'est quand vous entendez la, la VF par-dessus la VO, donc ce qui est le cas de, de télé-réalité de documentaire. Donc nous aussi, on a encore le système de feuillet, mais pour le, le doublage, on est payé à la minute. Donc on est payé, on a, les préconisations actuelles sont entre 33 euros la minute brut, et 44 euros, ça dépend si c'est pour le cinéma ou pour la télévision, euh, ça dépend du projet, ça dépend de, du budget du client, euh, voilà. Donc une fois qu'on est d'accord avec, euh, avec ce que nous a proposé le studio, euh, on va recevoir tout le matériel. Tout se fait aussi beaucoup euh, par mail, on a très peu de contacts euh, direct avec les studios euh, finalement. Euh, donc on va recevoir le script VO, on va recevoir la vidéo et on va recevoir ce qu'on appelle une détection. Euh, C'est-à-dire en fait c'est un peu la structure euh, euh, qui va nous permettre de travailler nous ensuite. Là je vous parlais de la bande qui défile avec le, le texte pour les comédiens. Nous on a exactement la même chose chez nous avec notre logiciel de doublage. Euh, et donc la détection c'est cette bande rythmographique où le détecteur ou la détectrice aura placé plein de petits points de repère pour nous aider. Euh, donc, les ouvertures de bouche, quand ça s'ouvre, quand ça se ferme, si ça s'ouvre en O, si ça s'ouvre en A, si c'est un F, un V, un P, euh, s'il euh, si y a des, tout, tout ce qui est soupir, tout ce qui est euh, respiration, les rires, etc. En fait, tout ce qui n'est pas traduction à proprement parler, tout sera euh, posé, en fait, sur cette bande. Et nous, en tant qu'auteur, on n'aura plus qu'à accrocher notre texte euh, euh, là-dessus, donc essayer de, de faire coller notre traduction à ces signes-là, donc essayer de faire en sorte que, que quand j'ai une bouche qui se ferme, bah, il faut que mon, ma traduction en français ait la bouche qui se ferme à peu près à ce moment-là aussi. Donc, bon, ce n'est pas toujours possible, évidemment, puisque les langues sont pas équivalentes, mais on, on fait de notre mieux. Euh, voilà, et donc il faut faire attention aux lèvres des comédiens, évidemment, euh, il faut aussi faire attention à la pour elle, à ce qu'on montre à l'écran, parce que les, les, si un comédien à l'écran fait comme ça, et qu'on lui fait dire oui, ça ne va pas faire. Euh, donc, c'est surtout un problème pour les blagues en général, parce que si euh, le comédien montre l'objet de, de sa blague, il va falloir vraiment qu'on colle à cette blague-là. Et, euh, et l'humour, c'est le plus difficile à faire dans ce métier, selon moi, qui a fait beaucoup de sitcoms américaines. Euh, c'est le plus compliqué euh, donc voilà c'est en fait l'adaptation c'est vraiment c'est pour ça qu'on parle d'adaptation c'est qu'on est constamment en train de remanier la traduction qu'on a parce qu'on peut trouver une traduction qui est vraiment parfaite on utilise antidote d'ailleurs aussi euh, moi j'utilise un peu moins je pense je ne re rescanne pas tout mon texte mais pour les synonymes euh, enfin, il y a énormément il est vraiment super ce logiciel euh, et, euh, et donc on remanie vraiment tout le temps, euh, on peut trouver la, la traduction qui va être parfaite, qui va exactement euh, euh, retranscrire ce qu'on veut dire, mais en fait en synchro ça va pas passer parce qu'il y aura une labiale en plein milieu, c'est-à-dire une, une bouche fermée en plein milieu, ou l'inverse, une grande bouche ouverte alors qu'on a besoin de quelqu'un qui parle comme ça. Donc c'est, voilà, il faut accepter ça, ouais, parfois c'est un, un peu frustrant, mais c'est ça qui est bien aussi dans ce métier, c'est qu'on est tout le temps en train de, de réfléchir sur notre langue et peut-être plus Réfléchir au français qu'à qu la traduction, parce que voilà, on sait traduire, on sait ce que veut dire la personne, mais en fait il va falloir trouver l'adaptation la, qui va coller. en fait euh, Donc voilà, donc, une fois qu'on a fait ce travail pendant une ou deux semaines, si c'est un épisode de série, ou, ou un peu plus si c'est un long métrage, euh, on va pouvoir rendre notre traduction, enfin notre adaptation du coup, au, au studio qui va pouvoir lui convoquer les comédiens de doublage. Et le directeur artistique qui va diriger les comédiens euh, pendant, euh, pendant l'enregistrement, euh, on peut assister à l'enregistrement, c'est toujours mieux. Euh, ce n'est pas toujours possible parce que généralement ça se fait à Paris euh, et on n'est pas tous euh, à Paris. On est beaucoup en province d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà, et donc le directeur artistique va diriger les comédiens, leur dire, euh, voilà, vous jouez ça comme ci, comme ça. Euh, et ce sera enregistré. Euh, pardon, je, je, je, je fais un peu un, une... Je grossis un peu le trait pour les directeurs artistiques, ce n'est pas, pas leur, seul, leur, seul, leur seule occupation, évidemment. Euh, et donc tout ça sera enregistré par un ingé son qui va euh, lui aussi essayer de, de faire en sorte que le, le, la version française soit la plus naturelle possible, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une, une traduction, euh, qu'on que, qu ait l'impression, que, encore une fois, que le, le programme a été tourné en français. Euh, donc voilà, après ça, on est payé euh, deux mois maximum plus tard euh, on n'a pas trop de système d'accompte. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui font ça, mais ça ne se fait pas trop. Euh, C'est aussi un peu le problème de ce métier où on est euh, beaucoup dans la confiance. On ne signe pas de contrat euh, au départ. On a des accords par mail. Euh, voilà. on peut, euh, je crois qu'on a des modèles de... de je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'échappe là maintenant, on peut signer, euh, signer un, un, un petit contrat ou, ou un papier qui nous sert de contrat, mais ça ne se fait pas beaucoup dans les faits. Enfin, ma collègue me corrigera peut-être, mais c'est surtout par mail que ça se passe, par accord par mail. Euh, on est payé donc euh, à la minute, donc euh, quand on rend notre, notre adaptation, on, on rend aussi ce qu'on appelle une note de droit d'auteur. Euh, c'est une avance de droit d'auteur en fait, qu'on demande, euh, Donc, on compte à la minute combien il y a eu de minutes de programme, euh, disons 30 euros la minute, euh, combien ça fait, etc. On, on livre ça. Et à la diffusion, donc ça c'est le studio qui nous paye, et à la diffusion, on, on va toucher des droits d'auteur. Euh, en fait, la chaîne, la plateforme euh, Netflix va payer euh, des, des droits de diffusion euh, à une société de répartition des droits d'auteur qui, elle, va redistribuer euh, cet argent-là aux auteurs euh, selon... Bah, je ne saurais pas vous dire exactement comment c'est calculé parce que j'ai un peu du mal à comprendre, mais selon euh, euh, l'heure de diffusion, selon le, la, la, le mode de diffusion, euh, c'est pas payé la même chose. Donc euh, on ne va pas gagner le, le, les mêmes droits d'auteur sur Netflix que sur Canal ⁇ que sur TF1, que sur une chaîne du câble que personne ne regarde à 3h du matin. Euh, voilà, ben ça ne paye pas beaucoup. Voilà. Euh, ben, comme je vous le disais il faut quand même maîtriser les logiciels donc c'est quand même mieux d'aller en master, surtout que c'est, comme je le disais tout à l'heure je ne sais pas si j'étais assez claire par rapport à ça mais la traduction est quand même très différente on n'appréhende pas du tout la traduction de la même façon euh, parce que justement on a ces contraintes là qui sont très différentes euh, on, on doit réduire beaucoup le enfin, non, pour le sous-titrage on doit réduire la traduction au minimum mais tout en étant le plus fidèle possible, donc euh, ne rien oublier, ce n'est pas, pas couper la traduction, hein, c'est vraiment euh, remanier la traduction de façon à ce qu'elle rentre dans cette contrainte. Donc euh, la formation n'est pas très longue parce que c'est des M2, euh, je pense même qu'il y a des formations encore plus courtes maintenant, euh, professionnalisantes, euh, euh, pour par exemple des, des collègues qui veulent se reformer au sous-titrage ou se former tout court, euh, des, des formations beaucoup plus courtes, mais il faut passer par une formation, euh, voilà, parce que ça reste, ça reste assez différent comme, euh, comme traduction et il faut le temps de, de, de l'appréhender. Voilà. Et je trouve même que c'est presque trop court. Moi, j'ai fait le M2 à Nice, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et et c'est très court, je trouve, déjà. Euh, en fait, j'ai fait deux ans de classe prépa à saint étienne euh, et après avoir passé un an, euh, enfin, je, je, ça m'a fait aller directement en licence 3 de LCE anglais moi aussi euh, et c'est là que j'ai découvert le, le français langue étrangère donc je me suis dit bon, c'est peut-être quelque chose qui me plairait bien, en plus j'avais l'occasion de partir à l'étranger en étant assistante de français en Angleterre donc euh, c'était une super occasion pour moi de tester la température et, et je rejoins euh, euh, je rejoins tout le monde là-dessus, euh, les stages euh, c'est vraiment essentiel parce que, donc, du coup, j'ai fait cette, euh, cette année euh, en tant qu'assistante de français. Je me suis rendu compte que bon, c'était très bien l'Angleterre, ça, ça a été super, mais par contre, euh, prof de français à l'étranger, finalement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas et que en fait, ce qui me manquait le plus dans mes études c'était la traduction. Donc, j'ai voulu euh, rentrer euh, en master 2 de traduction euh, à Saint-Etienne en rentrant en Angleterre parce que j'avais passé un, un M1 de recherche en même temps, enfin, qui ne m'avait pas plu du tout. Euh, et en fait, le M2 n'a pas ouvert, euh, faute d'étudiants, il euh, n'y avait pas assez d'étudiants en traduction à Saint-Etienne, donc j'ai dû retourner en L3 de LEA cette fois, parce que c'était les seuls qui me prenaient, euh, en fait, à ce stade, parce que j'ai appris ça, euh, euh, la non-ouverture de ce master, un petit peu... Euh, en catastrophe à la rentrée, donc il me fallait un plan pour me retourner. Et euh, donc je sais pas si toutes les L3 et LEA espagnol sont les mêmes selon les régions, euh, mais en tout cas à Saint-Etienne, la L3 et LEA anglais-espagnol c'était vraiment que de la traduction euh, avec un petit peu de compta euh, par-ci par-là euh, qui m'intéressait pas du tout, mais du coup ça a été l'occasion de reprendre mon niveau d'espagnol que j'avais un peu perdu vu euh, que je venais de, de, de, de deux ans d'anglais. Euh, avec des profs très très exigeants et euh, qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait, à la fin de cette L3, il y avait encore une fois un stage. Et c'est ce stage-là qui a été euh, une révélation pour moi, puisque j'ai découvert la traduction audiovisuelle. Je ne sais pas trop comment ça m'est venu, traduction audiovisuelle, ça devait me faire un peu rêver euh, le mot. Traduction audiovisuelle, j'imaginais plein de choses, peut-être que je ne connaissais pas en fait. Et euh, en cherchant des stages, euh, j'ai trouvé un stage dans un studio de doublage qui faisait euh, du sous-titrage sourd et malentendant, parce que ai pas parlé, mais ça fait aussi partie des, des adaptateurs de l'audiovisuel, le, le sous-titrage sourd et malentendant, ce n'est pas de la traduction, mais c'est une adaptation aussi. Euh, et donc j'ai fait du sous-titrage sourd et malentendant et de la voice-over dans un studio qui faisait aussi du doublage. Euh, donc j'ai pu un petit peu euh, voir que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, je me suis renseignée un peu sur les formations et, euh, et c'est là que j'ai vu donc il y avait surtout des M2 euh, professionnalisants. Donc, euh, en rentrant de ce stage, j'ai fait un M1 de traduction à Montpellier, euh, qui m'a convaincu que la traduction technique, ce n'était pas du tout mon truc. Euh, et euh, du coup, j'ai préparé le concours d'entrée au M2 de Nice et de Lille. Il euh, y a un concours d'entrée, en fait... Euh, parce qu'il y a très peu de place, euh, et c'est quand même assez difficile, enfin moi j'avais trouvé ça assez difficile, euh, et j'avais choisi Nice parce que euh, Nice, je crois que c'est la seule des formations qui propose plusieurs langues, donc je pouvais faire et l'anglais et l'espagnol, euh, c'est le Master 2 Traduction, Sous-Titrage, Doublage de Nice, alors que les autres Master 2 qui proposent cette formation en doublage, sous-titrage, euh, c'est qu'en anglais. Euh, je ne me trompe pas, je crois. Donc il y a Lille, euh, Nanterre, Nice, et euh, on peut aussi passer par Litierie de Strasbourg, il me semble, euh, mais euh, il mais n'y a, a pas tant de, de formations que ça euh, euh, en sous-titrage-doublage. Donc voilà, du coup je suis rentrée en sous-titrage-doublage à, à Nice, et c'est une année très très courte, euh, donc encore une fois on a quand même peu de temps pour se, se former à ce type de traduction, au logiciel de doublage. Euh, mais c'était très professionnalisant et du coup c'était une super formation également. Euh, et j'ai commencé euh, à travailler, j'ai eu, eu aussi un stage en, en fin d'année, donc je suis partie au Canada pour, pour faire un stage en, en agence de traduction qui avait un service audiovisuel, mais c'était un service audiovisuel, il n'y avait pas grand-chose quand même, c'était surtout de la traduction technique. Donc ça m'a reconvaincue que je ne voulais pas faire traduction technique. Et j'ai commencé à travailler un mois après être rentrée. Donc j'avais démarché spontanément les studios que je connaissais, que j'avais connus en stage aussi. Parce que ça aussi c'est une façon de connaître des studios, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le démarchage, comment on fait pour trouver de, du travail, c'est que les stages qu'on peut faire euh, en studio, ça, ça nous met aussi un pied dans le studio. Donc, euh, ça, ça nous donne des contacts. Le réseau est extrêmement important euh, dans ce métier. Donc, euh, c'est toujours bien de faire des stages, même des stages de, de spontanés. Hein, D'ailleurs, euh, toquer aux portes des studios pour leur dire, ben, est-ce que je peux voir comment ça se passe euh, Au moins, pour vous faire une idée aussi de, de, du métier. Euh, et je me suis égarée. Donc, j'ai commencé... Euh, à travailler pour un studio qui avait, à ce moment-là, je suis bien tombée en fait, il avait un gros gros volume de, de telenovelas à écoulé, je ne sais pas si vous connaissez la telenovela c'est les feux de l'amour latino, c'est très intéressant, parfois, surtout au niveau du jeu d'acteur. Du coup, voilà, j'ai commencé par ça, on commence souvent par ça, quand on débute la traduction, enfin l'adaptation. Et après petit à petit le studio m'a proposé d'autres choses, j'ai démarché d'autres studios aussi parce que comme pour Eric on, on, on démarche quand même plusieurs, enfin on ne met pas tous nos deux dans le même panier, on démarche plusieurs studios, on n'est pas associé à un seul studio, on n'hésite pas à en démarcher d'autres et c'est tout à fait accepté, il hein. n'y a, a aucun problème, on reste des indépendants hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc voilà, et c'est comme ça que j'ai débuté. Euh, alors, euh, je vais peut-être parler de mon expérience personnelle, mais en fait, on démarche tout seul. On... Pendant nos études, on a, euh, on, on a, se... j'ai du mal. Euh, on connaît certains studios, on a certains, certains noms qui reviennent. On se dit, ben ceux-là, on va les démarcher. On a aussi les noms qu'il ne faut pas démarcher parce qu'ils ont de mauvaises conditions. Mais en fait, euh, voilà. On... C'est trouver du travail, vous cherchez euh, sur internet tout simplement le, le, le, les studios qui vous intéressent. Et stu, on dit studio de, pour le doublage et on dit labo pour le sous-titrage. C'est un petit peu différent mais en fait c'est accessible, c'est pas du tout secret quoi. Après vous pouvez aussi vous renseigner auprès des... Donc là je vous ai parlé tout à l'heure de l'association des traducteurs euh, adaptateurs de l'audiovisuel, euh, qui sont des collègues en fait. Euh, donc là, vous pouvez chercher auprès d'eux aussi, trouver des conseils auprès d'eux, et euh, vous vous présentez euh, comme ça, voilà, moi j'ai telle formation en, en doublage sous-titrage, la formation est un peu obligatoire parce qu'il faut savoir maîtriser les, les, les logiciels, euh, mais voilà, en fait, c'est du démarchage spontané.